Eh bien écoutez, merci d'être resté jusqu'à tard ce soir pour assister à la conclusion de l'événement. C'est très gentil, je sais que pas mal de gens partent en général avant ce moment-là, donc on apprécie. On voudrait remercier tout particulièrement vous qui êtes venus, mais aussi les sponsors, sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc vous avez vu qu'on leur a laissé un petit peu de temps toute la journée pour se présenter. Mais je recite aussi les sponsors qu'éventuellement vous n'avez pas vus, ni aujourd'hui sur les stands, ni nécessairement dans les interventions, comme le, le, groupe, bon, le groupe ADO, mauvais exemple, ils étaient là. Mais euh, Duda, euh, qui c'est qui nous a sponsorisé encore euh, Google, qui n'a pas pu venir pour des raisons enterprise liées au, au Covid. Euh, Sidebulb, euh, le SEO Camp, avec qui on a fait un partenariat pour essayer de faire connaître un peu l'événement dans la galaxie SEO. Sticker Mule, qui vous fournit des stickers que vous pourrez récupérer en sortant. Euh, et puis des, des gens qui... On fait quelque chose qu'on voit assez peu dans le monde des conférences, c'est-à-dire qu'ils ont proposé une conférence, euh, la conférence a été acceptée, et après que la conférence ait été acceptée, ils ont proposé de soutenir l'événement quand même. Souvent c'est plutôt l'inverse, les gens appellent en disant on ne pourrait pas payer pour avoir une conférence, et dans ces cas-là on dit non. Euh, mais dans ce sens là ça marche plutôt bien euh, et ça c'est plutôt cool donc merci à eux de avoir soutenu cet événement puisque les sponsors représentent à peu près bah, la moitié du financement donc sans sponsor bah, pas d'événement ou alors à des tarifs qui sont beaucoup moins accessibles donc ça c'est chouette, merci à l'ensemble des speakers qui ont joué le jeu de proposer une conférence en pleine période de Covid euh, ils étaient comme nous ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir la faire et c'est toujours un enjeu d'aller répéter une conf pendant euh, des heures euh, quand on ne sait pas si on va pouvoir la donner donc merci beaucoup à ces personnes là L'année prochaine, n'hésitez pas à proposer aussi. On ne sait pas quel sera le contexte, mais on essaiera quand même de faire quelque chose. Euh, merci à l'ensemble des prestataires qui nous ont super bien accompagnés. Et c'était pas évident avec le contexte sanitaire. Il a fallu beaucoup s'adapter. Euh, il y a eu beaucoup d'adaptations qui étaient liées au contexte légal, mais également au contexte des différents syndicats syndicats de la restauration, syndicats des événements qui donnaient des consignes qu'il a fallu adapter pour avoir le meilleur protocole possible. Je pense. Je pense que sur la restauration, on a peut-être eu six ou sept modifications du, du dispositif dans la durée de l'organisation. Euh, vraiment, les prestataires ont été top. Et à chaque fois, on a refait des salles de devis. Il y a des gens qui ont pris à leur charge un certain nombre de choses. Vraiment, c'était exceptionnel. Et puis, merci à toute l'équipe de bénévoles qui, qui est autour de moi en partie, puisqu'une partie n'est même pas là, puisqu'ils sont encore en bas, en train de préparer tous les sacs pour que vous puissiez les prendre en partant. Euh, certains ont mis la... la même la main à la poche pour financer l'événement, et tous ont participé à l'organisation pendant des dizaines, des dizaines, voire des centaines d'heures, puisqu'organiser un événement, ça peut prendre beaucoup de temps, euh, donc c'est assez long. Donc j'aimerais remercier Audrey pour sa joie de vivre. Audrey, elle est toujours partante pour n'importe quel projet, euh, vous pouvez toujours la prendre en binôme pour n'importe quelle organisation, elle, elle est toujours de hyper bonne humeur. Euh, on a le droit de l'applaudir, oui. Elle n'est pas là, mais je remercie aussi Shadine, qui s'est enfin qui, euh, qui occupée d'une grande partie de l'organisation. Euh, Shadine, qui est en alternance avec son école et qui, donc toutes les deux semaines, devait refaire le point sur tout ce qui avait avancé sans elle euh, pour pouvoir refaire la communication et, et adapter en fonction du, de toutes les modifications de protocole qui avaient eu lieu. Euh, je remercie aussi Martine. Je ne sais pas si elle est là, Martine. Je, le, je ne sais pas. Euh, qu'on qu peut désormais qualifier de professionnel de la réservation d'hôtel. Je pense que s'il y a des speakers qui ont pu dormir hier soir ou ce soir, c'est uniquement grâce à elle. Euh, je pense qu'on a quelques centaines d'allers-retours sur les réservations. Euh, Pierre, qui nous a aidés pour l'intégralité du cadrage légal, puisque dans le contexte Covid, il y avait quand même des choses auxquelles il fallait faire attention si l'événement avait dû être déplacé ou annulé, euh, parce que l'association n'a pas des budgets extensibles. Euh, je remercie aussi Olivier, euh, qui a piloté une grande partie. Euh, de, des protocoles et des devis et qui, aujourd'hui, fait les photos. Il est là au fond, vous pouvez l'applaudir. Euh, JP, JP est l'homme de tous les détails. JP est un excellent professionnel de la Webperf, mais c'est avant tout une personne qui humainement est une locomotive. Je pense que l'organisation ne pourrait pas avancer si, le, si JP n'était JP pas devant pour s'assurer que ça part à l'heure. Euh, tout ce qui fait que l'événement tient la route, euh, c'est JP. C'est vraiment euh, l'homme le, le, le plus à cheval sur les organisations et les détails qu'on puisse avoir. Je vous le souhaite, dans toutes les organisations, euh, des gens comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Euh, je remercie aussi Émilie, euh, notre vice-présidente de cœur, euh, qui prend toutes les décisions, je donne à la place de Stéphane. Euh... Euh, elle est toujours là pour toutes les décisions difficiles, elle est là aussi depuis le début euh, comme beaucoup d'autres et, euh, et elle, elle sait vraiment comment prendre les décisions. Et bien sûr, je remercie Stéphane qui porte toute la responsabilité de l'événement euh, sur ses épaules et on peut dire que bah, sur cette année, ce n'était pas évident à porter. Euh, on s'est fait un peu peur à quelques moments euh, sur la réalisation ou la, ou la rentabilité et c'était vraiment chouette euh, de, de faire ça. Donc, voilà. Un gros, gros, gros, gros merci à toi, euh, Boris Parce que Boris, c'est une. F... Alors, tu plus qu'une locomotive. Attends, il y a quoi tu de la locomotive Il y a le jet, c'est ça Je crois que c'est ça qui définit. C'est le, le, le turbojet. <rire> Parce que tu t as, t as un travail de, de, de, de dingue aussi chaque année. Donc, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Et puis, tu as toujours les, les, les bonnes réponses. Euh, tu es, es, es disponible pour tous les sponsors. Tu es disponible pour, pour tous les tickets, <rire> tous les tickets chelous, qui... toutes les demandes bizarres. Tu arrives à y répondre. Euh, et avec le sourire, en tout cas. Euh, nous on rigole, <rire> je ne sais pas toi, nous on rigole. Donc, euh, donc, euh, je crois qu'un événement comme ça n'est pas possible voilà, sans quelqu'un, sans quelqu'un comme toi non plus. Merci. Et... Juste une petite, une petite pensée aux, aux, aux donateurs de l'année dernière quand on a fait l'édition en ligne. qui ont bon, C'était gratuit, mais du coup, on avait demandé des prix libres et on a eu plusieurs, ben, alors je ne me souviens plus du prix, mais suffisamment en tout cas pour se dire euh, un, on nous aime, et deux, ben, on va pouvoir le réorganiser. Donc ça, c'était vraiment important. Merci à eux. Je ne sais pas s'il y en a, mais euh, ben, je vous paye n'importe quelle boisson euh, <rire> tout, tout, tout à l'heure si, si vous voulez. Euh... un dernier message peut-être euh, sur le fait que Will of Speed est une association indépendante avant d'être un événement qui organise du coup l'événement qui l'organise chaque année à un endroit différent en France ce qui veut dire que a priori l'année prochaine on va l'organiser ailleurs on va l'organiser avec une autre équipe si vous êtes euh, motivé euh, n'hésitez pas à nous rejoindre c'est vraiment une chouette expérience ça permet de rencontrer plein de gens aussi dans le métier y compris en amont puisque euh, si on n'assiste pas aux conférences dans la journée parce qu'on est occupé à aller un peu partout c'est aussi souvent parce qu'on a discuté avec les speakers, voire assisté à leur répétition en amont. Donc, du coup, on a beaucoup participé aussi à l'élaboration de, de ces choses-là. Euh, c'est vraiment des chouettes expériences. Et voilà, on serait content de vous compter parmi nous. Et si jamais vous ne souhaitez pas venir, n'hésitez pas à parler de nous pour qu'on ait plus d'argent. C'est important, l'argent. <rire> ah ouais. voilà. Parce que l'association a but non lucratif, mais il euh, faut quand même que les événements soient rentables à la fin. <rire> Sinon, on est mal. <rire> Ça, c'est la liberté. Ouais. Exactement. Euh, bon, voilà. dire, On n'a plus <rire> rien à dire, donc merci beaucoup, rentrez bien. Euh...